On a une bonne dynamique de croissance, donc, comme je l'ai indiqué en Afrique, puisque notre croissance euh, donc en Afrique est supérieure à la croissance mondiale. Mais nous avons de réelles menaces, notamment qui sont des menaces donc sécuritaires, euh, auxquelles il faut faire face, notamment avec euh, toutes les questions liées au terrorisme, notamment à la bande du Sahel. Nous avons donc, euh, également des menaces que nous considérons comme étant importantes qui sont celles du protectionnisme. Nous considérons que le multilatéralisme doit être donc promu et que toutes les initiatives qui tendent donc au protectionnisme pourraient être fragilisées, l'éclosion de l'industrie donc africaine. Donc nous en appelons donc à ce que, au niveau mondial, qu'il y ait le plus de concertation pour que les règles du commerce international soit définie donc ensemble et que ces règles soient équitables pour permettre donc à tous les pays de tirer profit donc pour leur économie et pour le développement donc de leur donc économie et pour leur population.